Bonjour la communauté, euh, aujourd'hui j'aimerais juste euh, faire encore euh, une petite présentation sur les mock-up. Euh, parce que je me suis dit euh, pour la dernière présentation, je me suis dit, quand même ça aurait été bien si je vous montrais les effets euh, des nouveaux mockups qui, qui ont été rajoutés. Bon j'ai pas eu le. J'ai pas, pas trouvé ça utile mais après je me suis dit ouais ça peut être quand même intéressant juste pour que vous voyez l'effet. Alors on va celui là, on va les tester maintenant un. Hein. On va le tester jusqu'à celui-ci, je pense. Celui-ci. Ouais. On va s'arrêter à celui-ci ou celui-là. ok Donc, on y va, le premier. Bon, on le prend. Allez, on va aller chercher un, un, une image. Quelle image on prend Alors, je mets quand même en mode... En fait, ce qui aurait été sympa, c'est que je prenne un truc, des images cool, vous voyez. Mais bon, je sais pas, je sais pas pas pris le temps de pas pris le temps de bosser sur les images cool donc du coup bah... bon allez on va prendre des images du de chambre on va, on va penser là hop maman maman ma, ma. donc on dessus tac prend le premier donc ici il ya deux faces donc euh, il faut prendre euh, deux, euh, deux deux images on va penser là tac. On y va. et c'est bon pour nous terminer donc, juste pour que vous voyez hein, à quoi ça ressemble, tac, on voit le résultat. Donc, le temps que ça moule, remarquez que le fond de la vidéo est tout noir. Donc, si vous mettez ça sur un, un, un, une, euh, un site où euh, le fond est tout blanc, bon voilà, il faudra quand même un. Uh, euh, user de de je sais pas comment on dit ça de design pour que ça s'intègre bien dans, dans votre site mais si vous intégrez ça sur un site où euh, tout le fond est noir bon on ne verra que l'effet quoi et ça va être vraiment joli donc euh, ou, noir ou sombre hein, de manière à ce que voilà ça se confond au, euh, à votre arrière-plan ça soit ça vraiment super donc après hein, c'est vous user d'imagination et et vous voyez pas vous-même ce que vous pouvez hein, pour, pour créer. Donc là, on, prend, on, on lui laisse le temps de, euh, de charger, là, de mouliner. Quand il veut. Peut-être que nos photos sont trop lourdes, donc je ne sais pas. Mais on lui laisse le temps de faire son truc. Et on va voir ce que ça donne comme effet. Pourvu que ça ne prenne pas trop longtemps. Hum. Parce qu'on veut en tester plusieurs. Si ça prend trop longtemps, bon, écoutez. Euh, je vous laisserai tester le reste. Donc là par exemple, vous voyez, si on joue la petite vidéo, ça donne quoi Donc là, vous voyez le fait qu'on voit le truc, donc après vous met, vous utilisez l'image hein, qui, qui vous convient hein, pour le faire. Bon, moi, j'ai pris l'image que j'avais sous le, sous le bras. On va faire la même chose pour celui-ci. On prend cette image, on prend cette image, on nous voit. Oh purée, je devais prendre juste une image, désolé. Euh, je suis Je suis un peu trop pressé. Euh, on prend celle-là, terminé. On prend celle-ci. Oh, pardon. Euh, c'est le premier qu'on a pris. On prend la deuxième. Quand c'est vert, c'est que c'est resté chargé. Hein. Donc, il, il nous le dit. Euh, on prend. Ouais, c'est là. Et on a un... terminé. Allons-y. Alors, on va voir le résultat, ça donne quoi? Mouline, mouline, mouline. Mmh. Combien de temps ça va prendre pour mouliner? Ça, on ne sait pas. Alors, allons-y. Quand tu veux, tu me donnes la main. Mmh, mmh, mmh, mmh. alors lolo. bon il a changé du coup ça donne quoi comme effet ok donc là c'est la vidéo après vous, vous le faites avec le vous le ferez avec la, les bonnes images qui vous vont bien selon l'effet que vous voulez produire Là, je vous laisse votre imagination, fait le travail, fait le reste. Donc, ça, c'est un truc qui est créé pour les pour les logos. Hein. Oh, tiens, celui-ci, s'ils ont marqué logo. Ouais, ils ont marqué logo. Euh, logo, tiens. Du coup, on va aller prendre un logo. On hein. va voir si je peux trouver un logo quelque part. Logo, est-ce que j'ai des logos Si je vois pas de logo, bah, écoutez, on fera avec ce qu'on a. Alors, logo, qu'est-ce qu'on peut faire On va prendre un logo sympa quand même. On va prendre le logo sympa, on va prendre celui-là. Attends, ça peut être marrant celui-là. Ok, bam, allons-y. Et on voit le résultat, on va voir ce que ça donne. Tu veux, tu me donnes la main. Alors, ça donne quoi On y va. Test de vérité, boum. c'est savez pourquoi on ne voit rien C'est parce que notre logo s'est écrit en, en noir et le fond est noir. Donc du coup, c'est un peu ballot. Si notre, il faut que notre logo soit d'une couleur euh, différente. Euh, bon, moi, j'ai pas de logo en couleur différente. Celle-ci, ça ne va, ça va pas bien en. Ah tiens, on va, on va regarder celle-là. On va foncer la voix Ok, terrain nouveau. Ça peut être pas mal celui-là. On va voir. voilà le résultat. Euh... Qu'est-ce que ça donne En plus de ça, celui-là, il n'est pas en... Un... L'autre était en... Un... En PNG, je pense que ça, ça a joué aussi. Euh, mais celui-ci, euh, je pense que c'est un, un JPEG, c'est pas un PNG. Euh, suis quoi Bon, on va voir Est ce que ça donne comme résultat. Ouais. Ouais. <rire> Pour après, hein. Bon, après. Bon, c'est pas mon préféré celui-là quand même. Euh, c'est pas mon préféré. Ouais, c'est le fait qu'ils avaient promis, mais c'est pas euh, mon préféré. Euh, Celui-ci, on va dessus. Tiens, on va faire, on va prendre la même chose. On va prendre le même logo. Envie, envie, voilà le résultat. Moulin, moulin, moulin. Pour 4 secondes. Et ça donne quoi Quand tu veux, tu nous donnes la main. Quand tu veux. Quand tu veux. Quand tu veux. Quand tu veux. Ok. On va jouer ça. On va voir ce que ça donne. Ouais ok mal on ferme ça donc c'est des vidéos hein, que vous téléchargez que vous mettez sur votre euh, que vous téléchargez et mettez sur votre euh, euh, votre site euh, votre, euh, votre site web hein, votre tunnel de vente on retourne bon on va sortir des logos quand même on va aller prendre autre chose euh, qu'est ce qu'on peut mettre euh, yo, yo, yo, yo, yo. Euh, <rire> bon, je sais pas, bon, pas terrible. Hein? Bon, on va prendre celui-là. Tout que c'est, bien on va parler un peu de bouffe. Oh, trop lourd ça, 4 mégas. Celle-là, ça fait combien Épaisse, combien celle-là 43 kg. Tiens, on va prendre celle-là, on va voir si ça va, ça permet d'aller plus vite. Alors, des ou madame, je ne sais pas. Comme ça. Euh, charge, charge, charge. Est-ce que ça permet d'aller plus vite Manifestement, non. C'est pas lié au poids de la photo. quoique, que, hein, mais bon. Donc, on attend... On attend que ça finisse son travail, Qui nous donne la main, qu'on joue avec. Alors, ça donne quoi On joue. Alors, salut, c'est nous. Voilà, vous mettez votre logo, vous mettez l'image que vous voulez faire apparaître. Donc, cet effet-là sur un site, ça peut être pas mal. Euh, Celui-ci, on va le prendre. On va aller chercher une autre une autre image. Tiens la bouffe. Allons-y. Pendant que maintenant on sait que c'est pas lié la... c'est pas lié à la taille. Charge moi cette. On va arriver à manger ce pima là. Alors euh, on va voir le résultat. Il charge. Prends ton temps comme d'habitude. Et hey, hey, hey, hey. and the winner is bon, pas près. On se calme un peu euh... quand tu veux. Nous t'attendons, ok. Donc, du coup, ça donne quoi? Et waouh, moi je trouve que c'est pas mal. Ça, c'est pas mal cet effet. Enfin, encore une fois mmh. ouais ça c'est bon pour un restaurant ça <rire> allez on y va ok donc il euh, y a des effets l'autre effet hein, pareil vous voyez l'effet que ça fait donc euh, ça peut être sympa on va prendre celui-là on prend celui-ci hop on prend celui-ci on va prendre celui-ci bon, celui on, celui on va mettre oh, on va sortir de là on de là, qu'est-ce qu'on peut mettre en... oh non, ça moche. Euh, heureux. Alors, qui est-ce qui est heureux ici Bon, ils sont tous heureux, mais... Alors, femme. Oh, femme. Euh... Tiens, la diva, là. on va prendre celle-là. Euh... <rire> Elle est impressionnante, celle-là. Alors... Je sais pas ce que ça va donner, hein. mais on y va, on regardera. Je n'ai même pas vu l'écran, à quoi ça ressemble l'écran. On voit le résultat. Ça mouline. Ça mouline. OK. Po, po, po, po, po. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et ça donne quoi à la fin 1, 2, 3, 4... Et boum, Bon, c'est pas encore prêt. Allez, ça y est, Ça donne quoi comme effet J'espère qu'avec l'image, ça rendra bien. On joue celle-là. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas, pas mal. Ça vient. Et le OK, c'est pas, c'est pas. Donc l'image pourrait être un peu plus, un peu plus, un peu plus nette. Parce qu'on a pris pu... une image. Euh, de faible capacité je pense donc ça va être un truc de euh, euh, pareil hein, pour celui-là hein. vous voyez pareil le euh, petit dernier peut-être hein. ça alors donc on va se mettre là qu'est-ce qu'on va afficher dessus télé on va chercher un truc euh, instagram aime de belles photos euh, je sais pas, mon photo qu'on va mettre. Euh, je pas des photos terribles ici. Bon allez, on va penser là. Hop. Ok, on y va. Terminer. On sait pas ce qu'elle est en train de faire, mais bon, tant pis. On y va. Euh, voir le résultat. que ça rend ça rend pas mal ok donc voilà une fois que c'est fait vous téléchargez, télécharger et euh, vous voyez c'est une photo que vous allez intégrer vous, avez, vous voyez derrière c'est du png là et que vous pouvez intégrer sur votre site internet ok bon je vous laisse jouer avec le reste il y en a plein fait euh, utiliser votre imagination Allez, jouer avec merci beaucoup on se retrouve dans une prochaine présentation si vous n'êtes pas encore euh, abonné à cette chaîne s'il vous plaît, faites-le. Et puis, n'oubliez pas, nous avons notre plateforme de formation gratuite. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur cette, non, inscrit sur cette plateforme, faites-le. Euh, ça va vous être profitable. On vous montre tout pour pouvoir utiliser, tirer le meilleur de la plateforme Bidroll pour développer votre business en ligne. Ok, on se retrouve dans une prochaine présentation. Ciao.